Salut, c'est Stéphane Vermette de Sainte-Claire, et aujourd'hui, pour notre deuxième campagne de financement, on va parler de chiffres, ou comme dirait mon fils, monnier, monnier, monnier! C'est toujours un peu embêtant de parler d'église et d'argent. Il y a un certain gêne, il y a un certain tabou. Et c'est aussi pas évident de fixer des objectifs pour une campagne de financement lorsque le projet est encore nouveau et qu'on n'a pas nécessairement de comparable. Alors, au lieu de fixer un montant total pour l'ensemble de la campagne, on va parler de donateurs, euh, des gens qui contribuent à tous les mois plus spécifiquement. À l'heure actuelle, on a neuf personnes qui contribuent mensuellement. Et objectif, ce serait de passer à 12 au cours de cette année. Et je vais vous expliquer comment faire dans quelques secondes. Mais d'abord, on me pose la question à quelques reprises, combien il faut donner. Et je sais qu'on a dans notre communauté de foi des gens à la retraite, des gens qui travaillent, on a des étudiants, on a des, des gens qui ont des moyens différents, des obligations différentes. Donc, je vais vous faire une suggestion, et, mais pas un ordre que vous devez obéir. La suggestion que je vous fais, c'est 50$ par mois. Si on divise ça par semaine, ça coûte à peu près le prix d'un billet de cinéma ou d'un pumpkin spice latte chez Starbucks. J'exagère à peine. Alors, il y a deux façons de le faire. D'abord, si vous voulez utiliser votre carte de crédit, c'est simple, vous allez sur le site de l'Église Sainte-Claire, église-sainte-claire.org, et vous allez à la section « Données » et vous suivez toutes les indications. C'est très simple, ça fonctionne très bien depuis le début. De plus, si vous voulez faire des virements bancaires, c'est assez simple, vous écrivez à la personne... À Philippe, dont l'adresse courriel devrait apparaître, voilà! Alors, mais n'oubliez pas une chose, et c'est assez important si vous voulez faire des virements bancaires, Philippe s'occupe de deux paroisses totalement différentes. Alors, n'oubliez pas d'écrire d'abord « Bonjour Philippe, je m'appelle et je voudrais faire des virements bancaires pour Sainte-Claire, peux-tu m'aider s'il te plaît? » Et ensuite, vous pouvez faire vos virements bancaires. Ça va simplifier tout le processus. Si ça va un petit peu trop vite, les liens sont en haut ou en bas de la capsule, il n'y a pas de problème avec ça. Je suis confiant qu'on va atteindre nos objectifs. Je suis confiant qu'on va grandir en tant que communauté de foi. Je vous invite à être généreux. Investissez dans Sainte-Claire. Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine et on va se demander, mais c'est qui vraiment profite de l'expérience de Sainte-Claire? Bye bye!